Croissant, info, croissance, café, croissant, info, croissance, cartable, impair, cravate, impeccable, cartable, impair, cravate, impeccable Je répète, je répète, je répète, un câble, je suis très, je suis très, je suis trader J'ai des fonds à la banque, des faire fondre la banquise, donnez-moi des marges, des marqueurs, des émergences, l'argent afflue Afflux, afflux, tendu Et je suis à fond, à fond de pension En transe, en transe, en transfert de fonds Ce soir j'ai la cote j'ai la cotation Mettez tout sur ma note, sur ma note, sur ma notation C'est la, c'est la crise, champagne pour tout. Ça l'entre tes doigts Laisse couler les larmes L'encre séchera Je te revois, je me noie dans mes pensées Sans me demander Qui me repêchera Je me laisse Couler Si la flamme de l'amour n'a jamais été ressentie Par ce cœurs rigides a volé mon cœur, si la pitié refusée par la cruelle beauté qui a charmé mon âme, qu'avec souffrance repentante et languissante, elle soupire pour moi un jour.